Salut tout le on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Aurora et Castor. On est encore sur euh, euh, Mood Runner et nouvelle carte parce qu'ils s'en sont beaucoup trop bien sortis la dernière fois. Qu'est-ce que j'installe moi Ok, il y a un garage, une station machin. Alors regarde là-bas. Bon, faut... là ah mais la station de chargement, elle est avant le garage. Et la série, elle est où oh La série, elle est. Il y a deux séries, il y a deux il y, y, y a deux, deux, deux garages. Non a, les gars, il y a deux garages, deux, deux stations ouais. de chargement. La station de chargement au fond, elle va être pour la série au fond. Et La station de chargement la plus proche, elle va être pour la série la plus proche, ok Ok, il rien, ça, tu vas Pérat prendre, comme truc sur toi, tu vas prendre le pièce de réapparition. Pièce de réapparition. Ok, comme enfin, ça on débloquera le garage ensemble, et après tu prends un truc de bois derrière toi. Ou un, euh, ouais, on a un, toi, à tous prendre un truc de, Attends. Un truc non, de vrai, bois, c'est trois. Je peux pas prendre ouais, remarque ouais, à bois un apparemment. Je prends pièce de réparation, ces pièces de réparation ça donne combien de points Est-ce je prends une base de grue ou pas Oui, là, tu peux pas prendre remarque à bois bah sinon tu prends remorque de okay. réapparition de réparation réparation et tu re et remorque à bois j'ai pièce va de réparation le premier, déjà le premier truc. Oui, ah non enlève la, t'inquiète en fait il fait juste que des deux points de réapparition de réparation alors est ça qui est remorque de réappar réparation voilà et as remorque même. à bois ok bah c'est bon go Castor tu es réparé hein. du coup faut passer par où on va tous passer au bois déjà. Je suis en train de faire un chemin là, mais il est Donc, Il est Il est galère mon chemin. Donc on va tous à. Au garage qui est tous tout en, en bas droit. Alors On va tous à droite, on va d'abord au truc de bois. Parce que le... en fait, là, je le vois pas, pas truc le truc de garage. bois. Non, moi je vais au va le garage. Les gars, moi tout je vais au va garage. En bas, ouais. Ouais. Station, Station, okay. Okay. Castor, Castor, ça sert à rien ce que t'as fait. Non, non, Castor, reviens, là, là, là. Non Non, t'inquiète, t'inquiète. Hydrolien, okay. prends un deuxième truc de bois dans ton dos. Ça sert à rien de prendre un truc de réapparition. Castor, il en a pris une. Non, ah en bon fait, il en faut deux, il en faut deux, il en faut deux. J'en ai une aussi, Castor. Ah, ok, bon bah, let's go. Prends deux trucs de bois en gros, il revient. Remorque voilà. à bois et remorque à rond d'un coup. Et après, tu peux me suivre, de toute façon, on va au même endroit. Euh, y y'a un pont C'est un mini-pont. Les des ponts, ponts c'est cool hein, en vrai. Y a un mini-pont. Ah, là pour l'instant, y'a pas trop de bois en vrai. Ça va, tu vois. Pour l'instant, ouais, ça va. Après, moi j'ai pris qu'un seul truc, donc bon ouais Bah, oui, mais le... pourquoi t'as la plus grosse salle toi Le problème c'est pour pouvoir changer, changer au garage. Genre t'arrives au mais garage Le garage il est pas intéressant au niveau statistique. Si si, il est, non, non, est pas stratégique. Il est parfait. T'inquiète pas, il est parfait. tu fait trop de dommages parce que j'ai roulé sur un. Tu vas pas passer un au garage, un... garage d'abord avant le bois. Tu vas d'abord récupérer ton bois et après aller au garage. Non, d'abord je vais au garage, après je prends le bois. C'est pas logique le garage, il est pas du tout là. Mais si tu veux comme ça, je pourrais prendre le point de vue. Ouais, bon, fais-le, mais c'est pas très intéressant. Je prends tout, je prends le point de vue, je prends... On l'a fait moi à c'est plus logique. Tu vas à droite quand tu as passé le petit chemin au début de... Oh les gars, niveau de dangereux Oh merde, le petit pont. Ah oui, le petit pont. Comment on se passe par là Comment se passe par là, là, le... pas ça, là, pas, ça, là Je sais pas. J'ai un problème de niveau 2 dangereux là où je suis. Ah mais tu fonces, hein. Je cherche pas à ce monde là. Ok. Pas, oui. ça, passe... ça passe pas tout le temps. Hein. Je sais pas que ça passe tout le temps. Ah là il y avait écrit en bien gros... Euh... Problème à de droite, le... moi, euh... niveau 2 dangereux. Ouais, droite. Tu me suis en fait, on va tous les deux au bois de toute façon. D'accord, ça passe? Ça passe. De passer au garage pour récupérer un peu d'essence et de la réparation. Ah, moi je pensais passer à le lever, mais C'est parfait. De toute façon, tu vas au garage. Tu vas aux stations de chargement. Donc, euh, tu vas où tu veux, mais. Ah, je veux où je veux. Bah, hein, faudrait savoir. Bon, bah, c'est plus logique d'aller à la station de chargement, mais c'est comme tu peux faire. Faut que je continue et j'aille à gauche le plus vite possible. Bon, oh, je vais te suivre, toi. Normalement, mon chemin est bon. De toute façon, Castor, là, il va à un autre endroit mais t'es passé dans un truc ah la station de chargement qui est juste à côté en fait oui qui est juste en bas il y a une route ouais les gars que là que... aussi il y a une route il y a une vraie route qui oh, dure longtemps oh une vraie route <rire> qui dure longtemps mon oh, dieu bah, ah oui on la voit c'est la carte non c'est pas ta route en fait. non moi je suis en train de créer une route là je suis en train de vous montrer la route parfait moi j'arrête tu, faire... tu vas prendre des points juste sera parfait on va faire passer un petit cours d'eau et de hydrogène. Je ouais. crois que je vais commencer par les points de vue. Je vais commencer par prendre le point de vue. Je. si ouais, j'ai pas peur de l'autre, je prends le, fait le garage. Endroit, pas ah merde, merde, merde, non, fallait tourner avant. J'ai trompé Il faut que je fasse demi-tour. Je suis à, pas, pas, pas, jusqu'à l'endroit où j'étais. Enfin, où je suis. Fallait tourner à gauche à un moment. Bah, là, c'était le chargement, pas l'endroit où je viens. Donc, comme ouais, les si points, là, pour, la pour la terminer en 26 secondes, on est bien. 26, 26 secondes. Ah, oh, 6 minutes, 26 minutes, 6 minutes base ouais, Ah mais ça va être chaud de la finale, ça c'est une télé plus compliqué que l'autre. Ouais, c'est vrai. On va J'ai fait un beau dérapage là. Oh là là, ça est parti. est parti. Je crois qu'il faut tourner à gauche là, droite. Attends, le télevan cette fois. Ah les gars, la la branche suit un il y, y, bah, y a une interdiction bah. de passer. Des ah les bah. camions sont en hausse, le passer. Merci. Mmh, c'est trop classe, c'est trop calme, ça s'ouvre. On passe par où nous c'est trop classe. Alors on n'a pas, pas de rondins. Il bah faut que tu prennes la zone, hein. mais on va, on, va avoir, on va récupérer des rondins. Ouais forcément, un jour, vous allez devoir récupérer des rondins. On va pas là. On va comment passer. Allez, vas-y, rondin. Bon, non, plus, je, je, aller, aller, je, pas, je sais même pas où passer pour pouvoir, euh, pour pouvoir choper le point de vue. En fait, là, je suis en train de faire le tour. Je suis en train ouais, de suivre bah, la belle route. C'est pas le choix. Hein. Tu vas bien essayer, quoi. Je suis la belle route. Ouais, les belles routes, elles, par contre, elles ont des jolis points qui te font... Ah, bah non, tu peux pas par ici. Oh là, il y a éclairage. Je vois, je vois un bâtiment, je vois un chronomètre. Tu remplis ton bois. Pour remplir les deux remorques, tu te mets dedans. Et en fait, as les deux trois rondins Tu prends les petits. Et après, en dessous, t'as un bouton avec écrit remorque arrière un truc comme ça. appuies dessus, ça te fait visuel. En mode avancé, non Tu as une nouvelle voiture Ah, on a des Remorque à rondin court. Rondin long. Non, je prends les courts. Ok. Et tu appuies sur en bas. En fait, as un bouton large. Ok, en bas des trois euh, sigles des jeux, hein. je Ok, ok. Du coup, maintenant, faut qu'on se débrouille pour aller au niveau de Castor. Castor est au niveau du garage. Non, c'est pas du tout là-bas en fait. Ouais. On va pas là-bas. Nous. nous, on va en bas, non Garage euh... tout en bas On peut Ou non, on, on va directement à, à la une garage. série. Si on a suffisamment de points, on peut aller oh, à, ouais. à la série qui est en haut, en haut de la carte. Euh... Ouais, ouais, on a pas de choix de toute façon. Mais non, parce qu'il y a le truc de Castor là qui nous dit clairement que le poste il est d'équilibrage, d'agayage fermé dégage fermé. Il, bah, il y a une route euh, le long de la côte. On prend la route de la côte, on va au garage. Moi je propose, on va au garage qui est en haut. Oh J'ai changé de véhicule. C'est pas grave, tu peux changer. Comment je fais euh, Bah tu vois au niveau où je suis sur la carte et tu vois ton véhicule et t'appuies dessus. Ah merde. Ok, donc oui, il y a un garage. Il On va au nord haut. et ensuite on longe la côte jusqu'à la Syrie. Moi bon, je te suis, allez, go. Je sais pas où tu veux aller, mais go. Ok. En fait, moi, faut que je passe au garage aussi. J'ai rien dit. J'ai deux points de garage. Oui, j'ai du, du bois. donc je peux pas rester. Ah, attends, je suis coincé. Tu, peux toi, un... si tu vas revenir vers moi. J'ai de passer tu ma arme dans... Tu viens dans l'autre sens. <rire> non, mais tu sais que j'arrive je... pas à choper des remorques. Tu faisais très bien ça. C'est super simple. Tu <rire> te rappelles le défi Bon, bah voilà, on a pas réussi à le faire. Bah, un peu quand même. On a réussi non. à force. Toi, t'as réussi. Moi, je l'ai abandonné. C'était trop t- Oh je suis bête, 10 000 francs à main Ah bah si c'est pour ça que t'avances pas, oui c'est logique, oui Quand t'es enlevé tu avances pas, ouais, ben, t'es enlevé de... Ah ouais j'ai pris trop de dommages la gars, je prends trop de dommages Bon c'est pas grave de toute façon, suis. Je... Au pire tu le meurs garage, et tu respawn moi. hein Non, y'a pas de respawn là, là c'est pour la finale ton véhicule il meurt, ton véhicule il meurt, hein. j'ai juste de des véhicules ah. ah, oui on a pas beaucoup de... C'est bon pensé, les gars, là. la carte Oh, regardez la belle grosse route là Ok, Hydrolien, on prend la grosse route, on peut passer en haut après. Y'a une petite route. Ouais, après. voilà. Parfait. Donc, faut qu'on fasse demi-tourne, toujours. Hein. Je te laisse. C'est ouais. pas passé parce que faut que je me dépasse. Bon, let's go, je vais aller prendre encore un nouveau point de vue. Va hein. falloir que tu passes par le garage, Je euh... Je peux pas. Y'a la grosse route qui m'empêche. C'est pas prévu, hein, mais y'a la grosse route qui m'empêche d'aller au garage. Ah, mais regarde, si tu, prends, si tu prends par le bas de la. Si tu, si tu prends la grande route, tu descends. Et que tu fais le tour dans l'autre sens, on va chercher le, le point de le vue. Que je devrais voir entre temps parce que j'ai pas le point de vue. Je prends les deux autres points de vue. Castor, vu. c'est notre éclaireur. Et nous, on fait le trajet avec les, les gros camions bien lourds et tout. La prochaine fois, Castor, que tu prendras deux trucs de... de garage. Ce sera plus simple. Non, coup, non, tu non peux je, suis seul. je suis trop lent. Je suis trop tu... lent. Mais du coup, quand tu as deux trucs de garage, après le garage, tu peux, remettre... tu peux reprendre ce que tu veux. Donc ouais, ouais, mais je suis trop lent donc j'ai la flemme. Là j'ai rien à oui, faire au début mais après tu choisis ce que tu veux que tu, tu mettes dessus. Moi. Ça peut te permettre de transporter plus donc, de Il y a plein de, de, de cailloux là où je suis donc je prends énormément de dégâts. c'est à gauche hein ouais. Ah oui là, là c'est à gauche. Droite droite euh, Plus gauche à gauche, gauche. qu'à droite oui. Oh, tu voulais faire quoi Sauter la falaise Ouais pourquoi pas Parce qu'on qu prend la grande route. Oh, the bandit Du coup là avec les greniers on va autant à, la... ah oui, à gauche Ah oui autant à gauche, c'est Oui on va à gauche et après on prend la grande route. Ah là j'ai la grande route là. La grande route du bonheur. La route ou quoi et Tu ouais. roules dessus, ça fait pas... T'as plein de boucles qui t'envoient à tes Ah encore un port d'aiguillage ouvert les gars. Encore un port d'aiguillage. Dangereux. Là je suis les gars, il y a un port d'aiguillage. Les camions sans rondins peuvent passer. Bah, c'est toujours ça. Ouais mais y'en y en a un euh, juste en face de moi là. C'est juste fait pour nous vie En fait il en fait. y a un bout de route où tu peux pas passer, personne ne peut passer. On ouais, va te trouiller de derrière de moi, c'est que tu ouais. vas galérer ouais. avec deux trucs à rouler. Déjà moi j'ai Bah ah, ah, J'étais à un niveau de dangereux très souvent en fait et du coup ton moteur il est presque s'arrêter. Du coup tu peux te travailler à l'arrière de mon truc normalement. Mais passe toi d'abord. Mais c'est pour t'aider, pour que tu puisses tout faire. Mais après je, je... je... je m'embourberai dans l'eau et on verra. Ok les gars je viens de prendre le deuxième point là je peux me try si tu veux Mais je pourrais passer comme ça Tu arrives Non t'es trop loin. bon c'est pas grave j'essaye et on verra Non non non mais recule pas Non tu crois sérieusement que... Faut que tu recules encore un peu plus si jamais tu veux faire ça On peut essayer hein Stop Voilà. Okay, tu enlèves la truc euh, V là Ouais, tu peux faire F et en même temps accélérer. si je fais F, je te stop. Ouais, ouais, mais je pense J'ai pris un de dégâts parce que le niveau de l'eau était important. Mais les gars, ouais, en fait, vois, la vais te le à Rondin. Les gars, je viens de retrouver encore un autre kiosque à Rondin, Qui est pas du tout dans une station de chargement, il y a juste un kiosque à Ronda. Si il y a un kiosque à Rondin, ça veut dire qu'il nous faut une grue hein, pour y accéder. Les gars, vous êtes où Je vois pas. Ah, vous êtes super loin. Bah oui, nous on est allé au. Ah nous on transporte du ouais, bois, on du bois en fait. Pas des Et petits le... outils euh, de. Ah, de... Bah, de, de mécanicien. Bien. Bah déjà nous seuls on va faire un série donc ça va être parfait. Ouais. Bah, grâce à moi, mais. Grâce à nous, parce que ça va Sans moi, tu fais pas. Ouais, c'est vrai, mais. C'est moi qui porte du lourd. C'est pas grave hein. <rire> c'est pas faux. Mais je porte aussi un truc à l'arrière pour le garage. J'ai l'impression que mes roues oui. elles déforment la route Pourquoi parce Et que j'ai l'impression que des ça des fait des, des trous comme quand euh, on passe dans la boue. Bon, en fait, je pense c'est juste parce que je laisse une empreinte de boue importante. Ouais, ouais, va de saleté parce que ça le met... ouais oh, Il y a un gros pont. Pour une fois, c'est pas un Il devrait de en pont, faire quoi. plus des routes hein, parce que. Je vous prends vraiment les cartes, les gars. Hein, je suis un malade. Ouais, les Mais tu ne seras pas tant que ça. Enfin, tu sais, c'est super utile, mais. Tu sers pas en tant que enfin, Non joueur. mais non mais d'accord non mais cool. Sympa, mais hein. c'est pas grave hein Castor, euh, on a pas tous besoin non, non, de sa dernière. Vas-y c'était inutile j'ai ouais. hein. juste dit que c'était pas la même chose. Parce que nous quand la salle on ramène du poids donc on va faire une syrienne tout seul. Allez ah, par contre c'est pas la même route que la route dans moi et moi ça, Grâce à moi ça récupère des points parce que je vous rappelle que pour les points il faut récupérer tous les points de vue. Ouais. Mais il faut aussi finir les séries et tout pour avoir des 5 étoiles Allez sais pas qu'on est toi non, mais en fait, en fait, la série ne, ne, ne compte pas dans les, dans les points à gagner. Si, en fait, si, parce non. que regarde Castor, le marais, on n'avait pas d'étoiles. Alors que l'autre, on a des étoiles parce qu'on a fini les Toi, ouais, il y a encore mon K700 ici. Et mon B535. Ouais. Et le C4320, qui est super est fort. Je sais pas ouais, quelle map vous aviez mis la première fois qu'on avait testé, mais elle était vachement compliquée. Ouais, Marais, que... elle était avait... très chaud, enfin, avait... loin Vous là. avez choisi la map Marais dans un jeu mais qui s'appelle courir dans la boue c'est la première, c'est la, <rire> la première. Mais quand même C'est la première, on a pas le choix. C'était la première, je crois même pas que t'as le choix au début, ouais. Oh là, ouais. incroyable. Mais t'as qu'une sirine à la première tout. c'est simple en soi. Ouais, c'est simple, sauf qu'il y a de la boue partout. Il te là, j'avais pas fait gaffe, t'as combien d'essence Euh, La moitié. Et va falloir qu'on s'arrête au garage. De toute façon, moi je les débloquerai et du coup on rechargeera notre essence du garage. Non, mais y'a pas de au garage. Tu récupères, tu, récupères, tu récupères des gars et carburant. Non, euh, carburant. Tu récupères 6 si titres récupères jusqu'à 200, enfin, 200. Tu récupères pas De tout Tu récupères pas de... Tu, vas, tu récupères pas de. Tu peux récupérer rien en ça, garage. On va bientôt le voir, peu importe. Bon, bah, de toute façon, je vais aller à la série. J'ai une station service juste en face de moi, parfait. Euh, sinon, Castor il viendra avec une grosse citerne. Ah, oh, mais en fait, les gars, y'a 3 séries sur cette map. Non. Si. non, non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, bon, il y en a que des... C'est bon, j'ai dit n'importe quoi. Il y en a, de... bon, a un en bas à gauche il y en haut à gauche... Ouais. Je ah, sais pas ce qui est plus, plus dur entre une remorque normale et une remorque avec du bois dedans. Je sais pas ce que est plus lourd. À, à mon avis, ah, la ouais. remorque euh, libre, elle est plus... Elle est plus bah, ouais, facile. Oui, ouais, ouais, ouais, la, la remorque sans bois, c'est sûr qu'elle est plus légère. Moi, j'ai une remorque de... Qui ramène des points. En fait, la, la remorque sans, sans bois, elle, rappe, elle, elle rapporte pas de points, donc c'était inutile. Mais en plus, elle, elle, elle, elle t'encombre un peu quand même. Donc au final, oui. c'est pas, pas intéressant. Il faut s'arrêter à un garage avant, mais là on n'avait pas de choix. Hein. Il n'y avait pas de garage avant le, le casque à bois en fait. Bah, vu tout le trajet qu'on a pu faire avec euh, ce qu'on a. Euh... Bon, je sais pas si c'était mal en essence, mais moi je me en, en fait, reste on aurait dû euh... aller jusqu'au garage Montière. et remonter chercher du bois et redescendre, remonter pour la Chérie en haut à gauche c'était pas intéressant Et aller sur la droite puis aller sur la gauche et, et là on aura fait plein de détours pour rien c'est cool j'avais pas vu la première fois ça marchait pas je crois hein. déposer le bois en euh, collectif en tout cas non, et la Castor on avait posé du bois ouais, ouais. Et ça avait pas fait des points collectifs sur le marais hein et tout pour jeu Moi je pense que c'est parce que c'est plus facile Genre il y a qu'une seule série là-bas Donc je pense forcément que c'est plus, plus simple ouais, je... Mais du coup on a jamais... fini la musique grave. ou les tiri, ou c'est quoi bon Non moi j'ai enlevé la musique J'ai mis tout le temps du tain. jeu Qu'est-ce qui va se taper des hélicoptérites copyrights <rire> Paramètres... Moi la musique elle est actuelle, j'entends rien 3 points non mais là t'as de la musique dans les séries Ah c'est tout d'accord. Je crois pas que t'as de la musique dans le George Mais du coup la la, les, la map marée on l'a jamais fini en fait. Pas réellement. Quand on a pas fait les scieries. Oui on a, on a genre on a on récupéré.. A fait, on a, euh, on a, on a peur récupéré pas du tout aucun point d'ailleurs. On a tout intérêt à aller vers le smart après. C'est-à-dire à ma droite. Je te laisse passer On est vraiment en Alaska hein. Ah, bah c'est sûr. Que je croyais qu'on était en Sibérie, Sibérie, Castor. Euh, euh, en Sibérie, pardon. Excuse-moi, excuse-moi, ah. je me suis trompé. C'est pas la même chose avec quand enfin... même. Je me suis trompé, pardon. Ah oui, il y a de la musique de Syrie. Je sais pas si c'est une musique syrienne, mais. Je sais pas. Je suis idée. Bon, on n'a pas vraiment de culture en musique euh, syrienne. Anglaise <rire> un peu. Ah, merci, c'est bon. Ça fait 8. Ça, 6 ah, plus les gars, 3 égale 8, je suis... je suis sur une série. 3, on a posé que 3 en toi, parce qu'il a manqué plus 3. T'en as, as sportais 6 mais il a manqué plus 3 dans ta vie. Non, il a manqué même plus 3. Je suis en train de, de, de rouler mal il, il a manqué 5, 5. il a manqué 5. Donc j'ai un rondin perdu, c'est pas grave. Les pas pas gars, bon. allez. Qu'est-ce qui t'aille, le qu castor Je choisirai de m'aventurer dans la forêt pour essayer de récupérer. J'espère que t'as une gifle. Non, j'ai un giga. Non, parce qu'en fait j'ai pas pris de Nous on parce va où, Castor euh, de... Nous on va où tu... tu descends vers le bas, tu continues. Jusqu'à la station service. Euh, en fait je me suis fait niquer là, ouais je me suis fait niquer. Euh, tourne à gauche dès que possible. On va moi au, au garage en fait. Mais ouais, t'auras du Au garage Ouais, j'ai fait de la merde. Ah donc moi je. Je peux. Tourne à gauche dès que possible. Ok. Enfin en fait, toi, qu'est-ce que t'as réellement. Moi ouais, j'ai une route pour aller au garage. Mais est-ce que j'ai besoin d'aller au garage où est-ce que je vais non, à la station toi, service Donc je vais à la station service. Toi tu vas en bas, mais moi j'aurais dû rester en. Ah bah c'est malin ça. Ouais, c'est malin. C'est mon idée. Ouais, ouais. Bon bah je me suis coincé les gars. Hein. Yes. Ouais, ouais. Si je me suis coincé, je peux pas faire de marche arrière. Bah si toujours. Ouais, bien. Tu lâches ta remorque hein, si t'as pas. Pas de remorque, j'ai rien sur moi. Et du coup tu peux toujours faire marche arrière. Deux, trois, à l'arrière sinon. Ah c'est pas ça la toi c'est minuscule les choses, moi j'avais pas remarqué qu'il y avait un En fait, j'étais de prendre le point de vue, mais pas possible en fait. Je, je suis bien de, de monter sur un arbre. Tu viens de monter sur un arbre <rire> Oui. Quoi <rire> Je suis monté sur un arbre. Je crois que c'est pas prévu par le jeu ça. <rire> si, en fait, ça penche l'arbre et donc, du coup, bah, moi je continue à avancer comme un idébile. Ah, bah... d'accord, il a troyé un arbre et il avait pencher ah, l'arbre. <rire> il a un arbre. J'ai avancé contre l'arbre, la, la, la puissance de la carrosserie contre l'arbre, ça le fait pencher. Comme l'arbre, la, bah, je peux pas le casser, bah, du coup je m'appuie dessus, je m'appuie dessus, je m'appuie dessus et au final euh, il me soulève. Oh. Ah. Soulevé par un arbre. Très content par ça, Gaston Non. Si. Oui. Bah, plus à faire. Allez, garage, ah, y'a un proche. indicateur de distance. Ah, là c'est bon, j'ai reculé. Parce que je te rappelle que je suis en intégrale, du coup, si je me fais soulever par un arbre, je peux quand même reculer. En bon, vois, tu peux essayer. Si t'as plus d'essence, par contre, waouh! Wow, de reliant, t'as de l'essence, ouais, faut que aies la station, c'est ça, ouais. Les gars, j'ai 98 euh, d'essence à l'aide. Ah, bah là t'es dans Ah, moi j'ai moins que ça. Comment tu sais? Je suis à 80 moi. Là. Ah, ok, c'est oh, bon, en fait, je vais bien. <rire> c'est toi qui a le plus, Castor. Ouais, Pourquoi je me plains? Parce qu'il n'y va pas à la station je crois, Gaston Donc, Il est quand même un peu la... ah, là, ça c'est pas, pas reculer, je vais à la station Ouais bah intérêt. un peu la Bon en fait je suis en train de refaire tout le chemin que j'ai fait Qui était euh, qui est bien boueux Et j'étais en train de me dire Tout à l'heure quand j'ai passé j'ai fait J'espère que j'aurais je, pas besoin de repasser par là Pas derrière et que qu la route <rire> se finisse bien parfaitement Euh moi je vais où après En bas tu vas à la station essence et après tu vas C'est fait Ensuite, tu viens m'aider euh, en bas avec à un, Ah je peux rien prendre de plus. Comment tu vas avec cette tête, Gaston T'as l'air de te débrouiller. Je... Bah non, mais j'ai de pas le faire. Tu vois au niveau du carburant. Je sais pas. Si vous parlez tous de les deux en même temps, bah, ouais, bah, je peux pas te donner vrai. du carburant. Vrai, peux du mais super loin. Sans remorque. Peut-être tu peux me dire. Je suis juste à côté. Non, j'ai pas la remorque de carburant. Mais toi, t'es juste à côté de la station-service. Tu risques pas grand-chose. Bah Là, je viens juste de passer à côté de la station-service, mais avant, j'y étais pas. Ouais. Alors, alors tu... Donc faut que je remplisse la série, moi Ou j'essaye d'aller au, au point de vue, mais j'ai deux chariots, ah Donc il faut que j'aille... Euh... Où est-ce que c'est le truc à bois, déjà il est, il est en bas de... à droite, le plus proche, je pense. Station de là, chargement, ça s'appelle. Oui. Ok, c'est parti. Donc je vais aller là, là, là... Dites-moi qu'il y a une route qui peut me permettre d'aller au point de vue. Allez, on va tout droit. Oui Moi je suis en galère dans la montée pour aller au garage je sais pas comment t'as fait Castor. Ah bah je crois que c'est à cause de toi qu'il y a des fenêtres sur le sol moi Je crois Ça monte mais comme pas possible Je suis oui, de bon bon bon bon en de me traîner contre un arbre en intégrale avec tout ce qui est possible et imaginable et je monte pas Attends c'est bien par là C'est bien par là Euh moi je.. Comment t'as <rire> fait ça qu'est-ce tu as t'as du talent tu vois, genre c'est assez dur ah. à trouver mais, ah non ça va, en fait ça va, ça va, ça va, je sera suis arrêté, le talent. LF, et là maintenant je suis plus trop dans la boue, donc ah, C'est bon, t'as récupéré, récupéré ton talent. C'est bien. <rire> je suis galère, je suis, de la... je suis en train de monter avec une caravane, une caravane derrière moi, et quand même un truc à bois sur moi, donc je suis quand même en galère, mais ça passe. Quelqu'un va ça... m'expliquer pourquoi on, peut pas, euh, on, on, on est censé aller chercher un point de vue ultra loin, où il n'y a pas de chemin pour y aller mmh, Je ne sais pas. Ouais ça m'a ajouté des litres, donc tu peux monter jusqu'à 200 litres juste à allant au garage. Alors moi la question c'est qu'est-ce que moi je fais parce que... Tu as livré du bois à la Syrie, donc j'ai intérêt à prendre Moi je peux transporter du bois mais il m'en manquera deux. Ouais, donc je vais aller à l'autre garage et je vais le débloquer. Allez débloquer tous les trucs et on mettra les deux derniers rondins. Par contre là si je me coince j'ai aucun arbre pour m'accrocher. Normalement tu dois toujours pouvoir déployer. Il y a peut-être peut des petits distributions accrochables. Mais... Le fun. Ouais t'as toujours des mini buissons pour t'accrocher. Au pire, tu recules et tu fais des gros... Tu peux toujours débrouiller si t'es. C'est oh, pas possible, ah, ah. je suis au garage, je suis déjà cassé au niveau du garage, c'est pas possible. Heureusement bon, je peux me préparer au garage. <rire> moi je suis au milieu de la forêt. En faisant, tout, en faisant le tour pour redescendre du garage, je me casse. C'est quand même incroyable ça, on Oh j'ai pas récupéré récupérer le point de vue j'ai <rire> réussi Si j'ai réussi Voilà regarde Je suis passé Je suis passé Il n'y a vraiment aucun chemin là qu'est-ce que à l'air. <rire> c'est pas il a pas pris le bon chemin s'il n'y a pas de chemin. Ouais. Ah d'accord a vraiment pas de chemin, je croyais que c'était. de l'humour c'est par la plainte, par contre Il fait pas nuit pas, là les gars Ah moi par contre je suis coincé. Nuit. Bah tu te dépannes, hein Dépanne toi au garage, tu T'inquiète. Oui, tu peux Ah c'est bon. Non c'est bon, ça c'est dépanné au garage. Qu'est-ce d'un Oh, je pourrais prendre Tu vas ramener combien de points, Hydrolien, avec tes deux trucs de bois 6. Euh, euh, donc, moi, je pourrais prendre un truc à 4. Euh, Pourquoi un... un truc à 2, à 3, ça suffit, non, non Non, mais je peux non, pas. les fait, gars, on fait tout fait un truc, pas, un truc, truc à 3. Venez, on fait tout ce truc à 3. Mais Hydrolien, il peut pas. Enfin, il faut se quitter au garage. Bah, il a juste ça, c'était au garage, mais c'est bon. Moi, j'en prends aucun en fait. Faut que tu ramènes un, toi, Castor. En fait, pas, c'est pas un choix. Bah, non, mais attends, Pourquoi tu prends. Mais le, le garage est juste à côté non Dans l'autre. Oui le garage, juste le garage oui, là-bas il oui, est. Si des... est bloqué. Donc oui je pourrais ramener de... des trucs un rondin là-bas c'est bon. Donc ça veut dire que tu pourras faire le. Donc moi j'en ouais, peux pas. pas un... du tout des séances par là-bas. Si y a un bâtiment un garage on pourra prends un va de... rendre à bois et hop là. Mais j'ai tout intérêt à vous aider à conduire, hein, sinon à vous traîner, c'est hein. comme ça. Ouais viens là. me traîner <rire> Moi je peux pas, hein. j'ai double rondin, double truc je suis double truc pour débloquer un garage, mais je peux passer devant toi, il faut traîner quand même, mais ça va être chaud. T'es où sur la carte. C'est vrai que tu disais que t'avais tout intérêt à nous aider. Ah oui, oh, oui, ça va, j'ai un, a un a camion amphibie, en enfin amphi, en ou en rouge, je sais pas comment, Pou, je sais pas comment on dit. Il pédale dans la boue et il avance doucement. Là t'es en intégral et tout. C'est <rire> tout. C'est vrai que l'arrière. Oh yeah Je suis vraiment un conducteur de génie quoi. Je pas du tout de me prendre 66 des coup. Je crois que c'est le karma qui est venu vers toi. Il est venu dire bonjour. Attends j'essaie de me faire un petit chemin. Il est arrivé juste au bon moment. Ah mais le caisse de la ronda il est ultra prêt en en fait. Qu'est-ce qu'il y a Mais c'est pas le caisse de la rondin qu'elle peut s'arrêter. Cassor, pourquoi tu t'es arrêté dans le milieu de la route T'as failli créer un accident <rire> T'as failli, <rire> <rire> tu sais failli <rire> J'suis parti sur le côté en mode y'a il y a un gâteau en plein milieu Moi ouais, J'ai fait S, S, S, S, S Mais ça réagit pas très vite Il faut faire l'espace Ah y'a un frein, ah oui c'est le frein à main vu bah, que tu le connais très bien ce frein à main <rire> <rire> Il me saoule quand il est activé mais je pense jamais à l'activer Ah mais, oui, il, est... mais, ah, mais est il est très, il est très, très utile hein Je me mets devant toi, je me freine à main et tu peux te travailler sur moi il y a une certaine distance bien-sûr, faut tourner à droite Il yeah, y a des chouettes Oh une jolie route Ah bah ben non on tourne à droite On tourne on à droite Oui Ah non On <rire> conduit comme des pieds Toujours la peau est ouverte <rire> <rire> Vas-y oh, avant moi là, Castor fais... Et après <rire> je me travaillerai tra tra tra tra tra tra tra sur toi si jamais <rire> j'ai des soucis <rire> H. Ah, <rire> je vais voir quelque chose oui <rire> H. Ah, oh Bien Et vu personne, Ah, tu très bien <rire> oh Là, si on avait une grue, on aurait pu s'arrêter là. Mais comme on n'a pas de grue Mais moi, je suis chargé là. Ah non, je suis pas chargé Non, non, on aurait pu passer la toile, non Et Castor, il voulait pas prendre une grue, plutôt Flemme oh. <rire> C'est une cause de lui tout ça Il y a une route, là, où. Oui, on est sur la route là oh, On est sur la route <rire> <rire> Je crois pas Si, je te promets Vas-y, on va tract... Oh, mais non, mais on devrait se tracter sur le véhicule de devant, comme ça on cède les uns les autres Ouais, ouais, bien sûr oh, accélère, accélère, <rire> Non, non, non, non <rire> attendez-moi J'ai peine Alors que ma remorque elle est vide -moi, Mais moi mes trucs ils sont pas vides hein. Ouais, mais je vois que Castor il pour va pour à la toute la vitesse, on va s'accrocher ouais. à lui s'il hein, hein. oh, oh, oh. va à tout te test c'est pour son profit hein, pas pour toi hein. Mais c'est un truc coll collaboratif ah, de Ouais bah, pour finir la carte il faut que j'arrive avec mes rondins Sans bah, moi vous pas finirez ça, pas. Ça, je pas quand même aller en recherché hein Non mais c'est super là Gastard on va pas rechercher hein. Bah t'as raison ce <rire> qu'il faut que tu fasses de remarque tout à fait temps Tu dois en recher et qu'on laisse Roger la derrière dans la boue, suis dans la merde, merci. C'est la même chose. Oh là là, oh, il chie la, la boue. C'est la même chose. Je suis pas fier de cette blague, mais. Moi, ouais, je suis pas fier de toi. T'es pas fier de moi. Oh non, mon papa est pas fier de moi. Ah mais non, t'es pas mon papa, moi, bah, je m'en fiche. C'est pas cool, ça passe pas. Cool. <rire> que que tu sois pas mon papa <rire> Non, non c'est ça chelou. <rire> ah bah bah. Je crois que je vais croiser Hydrolien Euh, peut-être. Non, oui, je vais croiser même tout le monde, Je vais tous vous recroiser, Oula, les gars. Je vais aller aller à l'opposé comme un coup. mais moi, je suis chargé je déjà reparti repartir avec ton bois. Mais oui mais elle est où à la station de chargement Pourquoi pourquoi elle était par là-bas Parce que toi tu dois aller pas à la station de chargement, toi tu dois aller au garage Moi je vais à la station de chargement. Oui, oui. Moi je vais pas à la station de chargement, je vais au garage. Castor, interaction désactivée. Approchez-vous pour déverrouiller pour hydrolien. Tu veux voir si les interactions sont désactivées Tu veux voir Non mais Castor Apprends à conduire C'était pour STI En fait ça avait pas de dégâts. Ça avait pas de dégâts, heureusement parce que vu ce que je suis rentré ah ouais. dans l'erreur tout à l'heure euh, à cause ouais. d'un castor mort au milieu enfin pas mort au milieu de la route on aurait bien aimé qu'il soit mort hein, mais il est <rire> pas mort hein. ah yes non mais ça c'est que ça c'est cool en fait <rire> <rire> et c'est comme ça qu'on reconnaît ses amis j'aime quand en fait ma <rire> mort, c'est cool Aïe, tes amis ils pensent à toi quand t'es mort hein. c'est cool hein. Ouais. j'aime bien le jeu ils pensent que je vais grimper ouais. sur les arbres pour suivre le chemin que je me suis tracé Ouais mais non mais quand tu fais un chemin tout droit, il te fait un chemin tout droit le jeu tout droit -ce <rire> Quand c'est tout droit mais c'est pas, vrai, pas vraiment pas droit Non mais c'est pire que ça, il fait des bosses comme si j'allais grimper oui, sur oui. le sommet des arbres Oui, oui, oui. est-ce qu'il fait un trait tout droit vers l'endroit Ouais mais là. il fait un trait tout droit en prenant hauteur, en compte oui. la hauteur oui, oui. Station de chargement, donc je me charge de 2 hein, d'accord De 6 points Ok, là je vais trouver un chemin qui va me permettre d'arriver à la série plus rapidement. Ah oh. on a débloqué un nouveau la côte. garage. C'est marrant. Colon la côte, ça veut dire qu'on a, bah, a on a débloqué tous les garages sur cette map. Qui est la côte Nickel Ouais c'est une côte parce qu'on voit la mer d'un côté. Ils se sont pas foulés en fait. Vraiment ça, bah l'île c'est oui. le truc avec oh, la côte voit. des deux côtés hein c'est logique on voit la mer on voit la mer d'un côté du coup ils se sont dit bon bah c'est la côte même si tu vas euh, <rire> au milieu de la, la terre c'est c'est la côte pourquoi parce que c'est la côte non on a enfin moi j'ai pas beaucoup vu la mer hein. bah la bah, mer elle est, m en m en est m en m en au début en, en fait au tout début tu vois la mer mais sinon après tu la vois plus c'est pour ça que c'est une côte ok oh, en fait on va extra loin les gars on va où en fait on, on va tout d'accord on va extra loin on Mais va non. où Il y a de l'essence entre les deux ou pas en fait Parce Non. Que... D'accord. Du coup, Ça, vous allez faire la l'essence d'essence, vous n'avez pas à garage Moi par contre, j'ai le poste d'aiguillage qui est fermé. Castor, euh, le poste d'aiguillage il oui. est fermé. Ouais, t'as même, mains, moi trouvé un nouveau chemin. Hein. Tu vas passer par, par, par où par, hein. Bah en bas, non Bah si, en bas. Tu passes pas dans Ouais, non, je sais pas. Il a je pas je... vraiment de route, hein Il va se démerder. Hein. Mmh, si, il y a une route. Faut, faut zoomer, puis il y a une route. Les routes, en faut fait, zoomer pour voir la route Ouais. Je crois qu'il va couper quelques routes. Là où il y a marqué G4000 et D500, c'est ça C'est là, parfois. Bon, c'est K. Il manque des morceaux de route hein, après euh... jusqu'à la Syrie, mais. Non, non, il Ah non, est elle parfaite. passe dans l'eau D'accord. Mais non, mais. Voilà. Il y a un elle lac, t'inquiète. Il y a un lac et on traverse le lac, d'accord. Ouais C'est parti roue, la route est parfaite. Ne te, te, ne te moque pas de ma route. Bon, c'est pas la route toute droite, belle, bien tracée qu'on a au début, mais bon. Au moins on en profite un peu quoi. Bon je vais aller jusqu'à toi et après on verra si tu fais demi-tour ou pas. Ouais, J'arrive avec Doc à vous aider en fait. Je sais plus où je vais moi. À gauche. Oh erreur va peut-être me filer un coup de main, qui sait. Ah mais je suis quand même chargé, hein, mais je peux t'aider de toute façon. T'es chargé de rondin aussi Non. Ah oui t'as ta remorque... Euh... Non t'as quoi, erreur Une remarque de réparation et un truc de stoppage d'essence. Ah, nickel. Qu'est-ce qui c'est que le truc d'essence il est loin Ah, c'est-à-dire que le truc d'essence il est vide, j'ai bien trouvé. La ah, carte oui, j'ai trouvé. La carte c'est la carte parfaite. Ah non C'est par là, regarde. Ouais, c'est là. Oui, par ah là. les gars Enfin <rire> d'après Castor. <rire> le vol. Ouais, mais c'est parfait en fait. C'est parfait, c'est juste la bonne route. Accélérez, les gars. Non, moi je, moi, je suis tout devant en fait. Genre, euh, je suis pas bah, pourquoi je dis les gars alors Parce qu'il est vraiment devant moi en mode. Dans la lune, bah, mais... je suis coincé dans la boue, c'est tout <rire> J'avoue que je suis coincé dans la boue plus juste après. Voilà Bah, rare, on sait plus la distance Je t'ai rattrapé déjà Je te vois euh... même plus Ah, si je te vois Mais comme t'as pas, pas, pas, pas allumé tes feux non, de. Vois pas, mais je pas, allumé je feux de. Tes feux de route Je t'suis... vois pas les feux Je vois pas les yeux des autres Ah et comment on est censé bien les repérer alors? Ok, on prend un million de dégâts, les gars. Si vous passez par où je suis, vous prenez un million de dégâts. Voilà, donc je me bien que la route de Castor elle était trop nulle Non, 210. Oh là tu vois rien, t'as abîmé ou pas? Quoi? quoi Est-ce que t'es abîmé? Oui, j'ai pression. Attends, je peux te préparer. Enfin, attends, bon, c'est pas comme si j'allais à toute vitesse. Oui, mais ça ça va être consommé moins. Et si tu vas avoir des problèmes, c'est bon. Euh, Détachez la remorque, remorque utilitaire. Les gars, je décharge les points. J'ai un réservoir vide, c'est pas ça que je voulais. J'ai chargé le bras. C'est moi qui Décharge, décharge les. Ok, merci. Non, les gars, il faut qu'on récupère tous nos véhicules. Bah récupère bah, les, les, les véhicules. Bah de il faut qu'on récupère tous les véhicules. Bah horreur, il peut aller récupérer les véhicules s'il si veut. Sauf si c'est me traque. L'horreur, tu me tractes Attrape-toi à l'arrière. Hop, hop. C'est pas... Enfin, juste accélère avec moi, en fait. Accélère aussi, hein. C'est parti. Accélère pas, c'est pas ça, je vais tomber dans la boue. Tu peux avancer plus vite hein, si tu veux. Ouais bah j'accélère au plus vite possible. D'accord. Bah au pire je Et peux se pousser gros, un peu non En bas tu n'as pas réussi à nous, à nous débloquer nous, nous, les, autres, les deux véhicules qui étaient euh, près à l'époque. Je peux pas débloquer parce que j'étais avec des trucs sur moi en fait. Mais tu peux les débloquer, tu passes juste dans la, à la zone. Mais oui mais je les ai pas cherchés, il fallait faire un détour, un petit détour, c'était pas grand chose hein, mais je l'ai pas fait. Parce que je savais pas que c'était utile. Bah, si, ce sera pas compliqué à récupérer, on prendra une petite vie jeep ou un véhicule vide et ce sera beaucoup plus rapide. Hein. Bah, mais une fois qu'on aura fait les deux séries ce sera fini. Ah, je suis ah, bloqué la là, je, je me je tire, euh, tire un tu peu. Je vais envoyer la jeep. Je suis complètement bloqué. Je vais faire marche arrière un peu. VF, euh, hein. accélère un truc en fait. Que tu peux, je fais tout ce que je peux. Bah euh, Quand je tends à un arbre, je suis peut-être pas là, je suis dans la boue. Moi. Ok les gars j'ai pris la route Oh plus yeah, c'est retiré Ah non j'étais en train de me débloquer Ah merde parce que moi quand j'accroche mon troy ça te décroche en fait. Hein ah. J'ai rien t'aider plus en fait. C'est bon, je m'en sors à peu près. De toute façon moi je dois y aller hein, je peux pas rester très loin. Toi tu dois y aller Je vais venir vous aider mais je vais passer par la grande route, comme ça je vais récupérer du carburant pour que les brouettes en tailler et tout. Tu veux pas aller débloquer les véhicules sinon ou c'est Castor qui fait moi je vais débloquer moi. Ok, débloquer un putain de déculer tout terrain et tout. Donc, euh, <rire> je, viens de déblo je viens de prendre mon Jiga véhicule le, le petit... Déjà, comment déjà le petit, le petit Tony, -5. non On va l'appeler le petit Tony, ce sera mieux, non Ouais, le petit Tony. <rire> je vais appeler ma vidéo le petit Tony. <rire> <rire> le petit Tony avec horreur. Et Castor Ou tu veux que et je mette juste avec erreur <rire> <rire> Oh mince, ouais, je suis cassé, erreur, aussi. reviens! J'ai pris en fait, 200 quoi, dégâts! Parce que j'ai cassé ah, un dégât! J'ai oh, pris 200 dégâts! D'un seul coup! Oh! Oh! Ah, j'ai eu peur! J'ai cru que je, je venais de reprendre 200 dégâts! Elle était à 600, ma remorque, pourquoi elle était à 100 revient? Euh. <rire> parce que tu m'as réparé! Ah, j'ai encore pris un dégât! Bon mon véhicule est lent mais... Ah ils un dégât t'es peut-être pas obligé de réparer <rire> Ah ça. Ah j'ai loupé un point rouge donc maintenant il me faut faire un trajet plus loin. Donc ok je suis arrivé à la grande route et ensuite... Bah tu t'avances et tu tournes à gauche. Je crois que c'est ça la technique castor. Non c'est quoi ta technique castor T'es passé par où T'es passé par où castor non, à partir que... de moi Juste à gauche de Rare. Là, d'accord, donc ouais, y viens, quoi, tu le Ah, il y a deux chemins! Bah, vas-y par là, mais c'est plus chiant quoi. Essaye de mettre des points, mets des points jusqu'à. Ouais, je vais mettre des points. Mais mets des points tout doucement, tu, tu, tu les mets jusqu'à jusqu suivre, le, suivre le le petit chemin là. Qui passe à un, à un moment où il y a de l'eau, et ensuite tu vas jusqu'à jusqu'à la série, t'inquiète pas, c'est pas ça bon, passe tranquille. Regard. Euh, je vais prendre le chemin suivant par contre. Par contre, mes roues elles font la taille de votre véhicule. Ouais, là par contre, c'est vrai que ton véhicule, tes roues elles sont énormes. Et t'as 6 roues à l'avant, bien pour tracter, toi, six ou 6 ou 8. Non, j'ai 8 roues en tout coup. Ouais, c'est ça, t'as beaucoup de roues. J'ai 4 roues devant, 4 il faut le débloquer. Ah, faut aller te chercher, quoi, c'est un peu chiant. En vrai, si je débloque tous mes véhicules, parce que si ça débloque pas vos véhicules à vous, bon bah, je me mets bien. Hein. Ça débloque tous les véhicules de tout le monde. Ouais, j'espère. C'est que quand tu débloques une fois, faut redébloquer une deuxième fois si tu changes de carte. Ouais Mais c'est pas grave oh, Approchez-vous pour le déverrouiller pour Error 7 Genre je déverrouille rouge juste pour Error 7 C'est pas ouais, cool Ouais ouais, c'est que c'est mon véhicule C'est le serveur que, parce que tel, tel serveur Et... Non je voyais pour Hidroïen là de la forme fois. Ah, J'ai bon. vu juste des véhicules pour Hidroïen Ah, ouais, ah c'est le 15 là, pour oui, moi Ouais c'est moi Merci Avec mon tank j'ai déverrouillé ça avec le petit le Tony. Petit, les petits... <rire> le petit Timi. Je peux plus bouger, je suis en plein milieu de la boue. <rire> ah bah ben, les Timi, ils sont de seul côté C'est pas grave, viens, on a bientôt fini. Si Hydrolien a bien suivi le chemin Quoi, que je lui vu. t'as pris le mauvais chemin Mais pourquoi Quoi, quel mauvais chemin <rire> Il a pas remarqué qu'il allait pile dans la, dans, la, dans la cambrousse là après. Hydrolien, t'as combien d'essence T'as pris ouais. pile le mauvais chemin. Moi ce que je voulais, c'est que tu prennes le chemin juste à côté du, du, du lac. Ouais mais il me semblait ah, mauvais voilà. ce chemin. Est, il est parfait moi j'ai pas... J'suis passé dessus. cette hein. Ouais mais toi ouais, t'as un petit véhicule créer, de rien ça. du tout donc c'est facile de le passer. Non on verra, j'ai le goût de l'aventure. Normalement bah, moi j'ai déverrouillé tous les... tous les... tous les oh, véhicules... mais moi en fait jamais j'arriverai jusqu'au bout hein. C'est trop trop lent la voie je passe, là. Je pas je passe par là. En fait je mes 8000 volants c'est... Ouais d'accord c'est chance. les gars y'a tous les véhicules qui sont mis. Je vais pouvoir ah me faire. c'est un truc à carburant celui-là tu m'as débloqué. De quoi Oh là là. Toi, on a débloqué un à carburant, donc bah hydraulien. Les gars, je vais prendre mon C euh, mon C375 pour euh, voir Hydrolien arriver. Parce que là je suis à la série du coup. Ah bah oui, du coup Moi j'attends Hydroli. Je l'attends, je l'attends. Vous avez le droit de venir me chercher sinon hein Non on n'a pas le droit. <rire> Attends. On triche pas non, mais pas. si il y a une route là, il y a des arbres cassés dessus mais c'est une route. En général si c'est pas réellement noté comme une route, c'est pas réellement noté. Mais en vrai ça passe en général. <rire> ah non y a plus, en route. <rire> y a ah, plus de route Il a plus rien du tout. <rire> non, ne me... surtout ne me dis pas qu'on vient de perdre 6 points de bois. Non, non, non ils sont en train d'arriver mais on venez me tirer, venez me tirer, ça à pas facile. À Il y a des marées <rire> Bon, elle a pas des 6 points de bois, hein, Castor, tu fais le travers. <rire> non, non, ça va, ça s'enfonce pas trop. Euh, ouais. Pour l'instant. Allez, intégrale, bloc diff, faites effet. Fait. <rire> Arrêtez de vous moquer, moi, venez tirer. Je coupe <rire> cou cou le nom de la vidéo. <rire> on tire le petit. <rire> La jolie vidéo qu'il va avoir lui. Un enfant pointé dans la boue. Coincé <rire> dans la boue pendant une heure. Heureusement j'ai deux copains pour ouais. me tirer. Voilà j'ai de la vidéo. Attends déjà. Ouais. Fait... Encore plus putaclic les gars. Je conduis. Je conduis un camion. Ça, ça, passe, ça, ça, ça, tourne, ça mal. tourne mal. Ça tourne mal. Tu dis n'importe quoi et après tu dis ça tourne mal. Ouais ah, c'était mon titre putaclic. <rire> <rire> Ah, il y a Horreur qui arrive pas derrière Oui, yeah, vas-y erreur il... il suit le chemin du avant, ah, vous, êtes... vous allez vous retrouver coincé Non, non, moi j'ai raconté Le mec qui est pile sur l'endroit où on va passer Genre là, il est pile devant une forêt, il se dit mince, comment je recule Non, non, non, pas comment je recule, comment j'avance plus loin <rire> Juste, ah, dis-toi que... J'ai <rire> <rire> de le voir au loin C'est la à... forêt <rire> ici, Drolia, c'est pas la plaine, hein Horreur, regarde, regarde la carte Y'a clairement pas de forêt. Y'a oh, clairement pas de forêt ici. C'est clairement pas Est-ce que tu vois le trou juste à côté de Lily Ouais, oh, je sais, mais c'est trop dur d'aller là-bas. <rire> Lily qui va se retrouver coincé, on va... On va... il va vraiment avoir ah, peur. Attendez, les arbres ils se poussent pour me laisser passer. <rire> ah non, ils se poussent plus. Ah, c'est bon. Euh, passe, passe, passe, passe. Passe, passe, passe, passe. Je sais pas comment on va passer ma remorque par contre. Oh non, je vais pas être coincé pour ma remorque. Oh, on peut pas la laisser là je suis coincé. Horreur, tu le prends, prends un treuil et tire-le en arrière. Bah, tire-moi en arrière. En arrière, non, non, en avant. En avant, mais on va pas casser les arbres. Attends, quoi Mais t'es coincé comment Je vois même pas comment ma remorque elle est coincée. C'est peut-être juste que je suis embourbé. Il peut pas être embourbé, il a pas de boue sur les arbres. Non, jamais eu de boue sur les arbres. Attends, mets-toi devant, Horreur. Ah bah là y'a un chemin mais pourquoi t'es passé par là Y'a un chemin juste à côté Mais oui mais c'est ce que je viens de vous dire <rire> dire qu'à 5 centimètres il y a, de de il y a un chemin Avance, mets-toi devant moi comme ça je pourrais me tirer facile Euh devant moi, là un... y'a un arbre devant moi tu vois T'as <rire> <T 'entends>, pas castor <rire> Allez <rire> Je vous voir Là y'a un arbre, attends, avant de croyer Faut que je recule un peu non Je peux pas reculer Allez, je suis encore dans l'arbre. Hein. Ce genre de. Ah, beaucoup. les pédales! Viens m'aider, toi! Attends, accroche je à moi, il m'a embourbé. Non, c'est pas vrai! <rire> <rire> ah mais du coup c'est à Mes roues elles sont enfoncées dans le sol de tellement profond. Ah, non mais je peux rien chercher. faire pour... Pour, ça, ah. pour ça je vais chercher. Pour ça je vais chercher. Acceptez le trader. Oui. Mais non mais. Il est trop loin en fait. Arrêtez les gars. Il est trop loin. Alors que si je le prends comme ça. Vas-y prends-moi comme tu veux mais... Prends-moi. <rire> Ouais, ça ouais pas. Je, peux pas <rire> je suis complètement coincé. Tirez-moi par l'arrière, sinon. Collé à lui, et il a réussi à se coincer ici. Non, mais je pensais que ça passait. Castor, on que qu'un tiers du temps qu'on aura passé sur la carte, ce sera pour lui. Oui. <rire> <rire> <rire> euh, Dépêchez-vous de me décoincer, et puis voilà. Hein. Non, je peux reculer peut-être. Acceptez le travail de Castor. J'ai du carburant Oh, merci. Ah, Castor il fait bouger ma roulotte. Alors mais vous pouvez me tirer à deux, hein, vous savez Non. Ah non D'accord. Non, non, non, pas. Dès qu'on fait un deuxième de... attends, J'enlève je... le treuil et je vais essayer de me mettre droit pour pouvoir te tirer bien en arrière. Je peux pas essayer de retirer ma roulotte, moi sinon Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non Y'a un arbre derrière moi, il veut pas bouger. On peut pas descendre de véhicule et aller ramener les bandits à pied. Non, les gars, j'ai un y Y'a un arbre sur ma roue qui me, me fait que je peux plus bouger. Tire le troll, tire le troll. Moi je tire. Oh qui me fait bouger là Bah, c'est moi. À ton avis C'est possible ça Comment vous faites Attends, Oh Tire, tire, tire, tire <rire> Et c'est moi qui tire hein, en galère à l'arrière <rire> Ah tu fais F Drôlien. Je peux Non ça fait rien moi si je fais F Ouais ça me tire moi Mais c'est bien là, je peux peut-être faire S, Z par contre, S Oh mais... Qu'est-ce que toi Je crois pas qu'il puisse reculer si t'es devant Et puis j'ai un tronc d'arbre quand même à gauche, qui... à ma droite qui coince A ton avis je fais quoi à la C'est bon je me suis sorti! Ah, tu te décoins toi-même! <rire> <rire> <rire> tire et de rien, j'essaie de me mettre un peu le pouce derrière toi! Moi je tire! Ouais, appuie sur, euh, bah, sur ton bouton pour tirer, le truc Ah, train. ça bouge! Fais S, hein! S toujours! Hein. Non, ouais, ça fait plus rien! Je suis trop enfoncé! Il con, hein, mais non, mais en il fait, faut, faut que tu recules et en même temps qu'il te que, que okay, lâche la la la Non, mais il faudrait que tu me tires par la droite, Héroïne! Fais détacher la remarque je vais la récupérer, t'inquiète pas! Tu sais pas récupérer de remords, arrête. Gros, t'as pas vu comment c'est accidenté ce chemin Accepter le trader. d'erreur. Tu veux pas non, essayer non, de me tirer non. par la droite Moi je pense qu'il y a moyen que je me décoince. Vers euh, ouais. Par enfin, là où je suis quoi en fait J'imagine même pas si j'avais pas un truc d'essence. Hein. Ça aurait été la grosse merde. Et tu peux tirer mon camion directement plutôt que la roulotte Ouais, mais non, je pense que c'est plus simple la roulotte. Mais t'es pas possible. retiré par le tueur. Ah, bah c'est Castor, il m'a demandé <rire> euh, euh, Ouais euh... Non, Castor <rire> <rire> La remorque, elle a volé. <rire> <rire> elle a fait retourner Ok, je vais essayer de récupérer ta remorque, tu vois, Lien. Sera plus de Donc je fais V, quoi. détacher Lâche la, la remorque. Ah, mais on la voit plus, nous. Vous la voyez plus On va la récupérer. Bah, alors, tirez-moi. de drôlien, là, du coup, tu peux le récupérer. Attends. Moi, je pense qu'on va bouger ma roulotte pour. Enfin, moi je bougerai ma roulotte après. Les gars, vous voulez que j'aille chercher du bois là Euh. on abandonne la roulotte et on va chercher. Parce qu'il tu faut pas passer par le chemin normal. Mais c'est un peu loin quand même. Prends une revient. Ok elle attire euh, je fais. Je tire moi Attends attends non deux secondes deux secondes Moi je crois que je suis coincé par ma, ma roulotte vite, je sais vite. pas trop Bon vas-y je vais chercher mon k là... tu vois Euh moi je la vois en pas transparente, je sais pas si elle me coince ou pas mais okay, essaye essaye essaye de me de Donc un je fais Z Ouais j'ai pas l'impression que, que je puisse Z. la tra... J'ai pas l'impression que je puisse traverser ma roulotte en fait Mais non, mais c'est pas ma faute si je peux pas. Ah, attends. Ok, tu vas me. Raccroche ta roulotte, donc tu fais V et t'appuies sur le truc gris en dessous de ta roulotte. Le truc gris en dessous de ma roulotte Oui. V. Y a pas de truc gris en dessous de ma roulotte. T'as vraiment un point Non il a rien sur ma roulotte. Je vois déjà mal parce que. Ah, on peut dézoomer. Je vais pouvoir t'accrocher normalement. Ah bah là tu t'es raccroché ok Je me suis raccroché non, non je crois rien, pas, non, non, tu pas raccroché. Si, bon, là tu t'es Ah d'accord Accroche l'arrière de ta roulotte à l'arbre qui est derrière Euh je... c'est trop loin je peux pas Attends Hop Comme ça là Je vois pas ton trait Je vois rien moi Essaye Essaye de tirer Ah oh, ça bouge Faut que tu avec hein Pas juste ah ouais, je me décoince hein. Par contre c'est très doucement je sais pas si. Ok je vais t'accrocher maintenant Ok je t'accroche à ton véhicule Je peux pas Ah ça, ça avance ça avance ça avance T'inquiète je vais t'aider à travailler. De mieux en mieux Si je peux t'aider je suis à Bon ne pas essayer de passer entre deux arbres même si jamais ça passe Ça passe pas hein. Oh, ça passait, il y avait l'espace, mais... Peut-être pas avec la roulotte. Il y a des trucs derrière ma roulotte ou pas Pas grand-chose. Là, je suis bloqué alors que... Mais encore embourbé, en hein. Ah ouais, ouais. Euh, là, tu peux me tirer, je pense. Il n'y a plus d'arbres pour bloquer quoi que ce soit. Ok, je me mets dans le bon sens et si je te tire. Oh, C'est moi qui m'en Ah qu'est-ce que ça doit être la vie de, de ramasseur de bois euh, en... Euh, en, en fait. Et en problème, plus, on n'a pas froid Les gens sont pas aussi bêtes que toi. Genre, ils connaissent un peu les, ma... les... les chemins. Je ne savais pas entre deux arbres alors qu'il y a un chemin à côté quoi. Euh, les, y <rire> chemin, euh il y a un chemin. Il y a clairement un chemin à côté. <rire> a... Non, non mais, mais... mais franchement, si j'avais une tronçonneuse, je couperais ces deux petits arbres et on n'en parlerait plus. Tu as une tronçonneuse Bah non, mais je ne sais pas pourquoi je ne ah, pas de tronçonneuse. Tires. Oh, tu me fais bouger tout seul quasiment. c'est incroyable. Vous avez fini là Parce que j'étais en de récupérer un dernier chargement de bois. Ouais, on a fini. à peu près. Je va hein. euh, vais à gauche moi après. Attends, lâche-moi erreur. Je vais essayer de repartir. Non, non, ça marche pas. Ok, j'ai une treille. Sur un élément du décor, genre là-bas. Là où il de sortir jusque là. Mon treille il vient de péter là où je rêve c'est le petit buisson qui peut péter si c'est un petit buisson. Mais au pire, là je peux t'accrocher à l'avant et de reviens. Attends. Pas que je non, mais je peux pas t'accrocher à l'avant de ton véhicule en fait. Là, tu devrais arriver. Fais reculons. Reculons Attends, je suis. T'as la boue encore. Ça marche pas. Oh. C'est atroce. J'aimerais pouvoir sortir de cette boue, mais. T'accrocher l'arrière, tu vas bien, bien, bien reculer. Ah, j'ai mis le frein à de... main! Tu trolls <rire> <Tu trolles>, là! <rire> tu trolles Je sais absolument pas combien de temps ça fait que j'ai le, tra... le frein à main! C'est bon, c'est bon, là je pense que c'est bon! Oui, tu <rire> prendre une! Ah, J'y crois pas Me coupe pas la route hein C'est là qu'on passe début Ah je sais pas combien de temps ça fait que j'ai appuyé sur la touche espace mais. Oh non <rire> Putain voulez <il> est trop <rire> voulait pas dans la vidéo si vous avez vu depuis 5 minutes que j'ai le frein à main activé. Bon, Elle non, est donc, juste est là, là est la CI, mon dieu Écrivez dans les, les commentaires, pour dans euh... les commentaires <rire> <rire> je vais vous censurer dans ma vidéo, les gars oh. Et là Merci, non, je fais 12 litres. tout déposé Déchargé. Oh putain, c'est fini. Oh, on a réussi oui oui Oh les gars, les gars, 55 minutes, ça a duré 1000 heures Bon, il se pourrait que la moitié du temps soit dédié au dépannage des 50 derniers mètres de moi Je le reconnais On a utilisé 280 000 litres, on a débloqué les 6 camions, on a débloqué les 3 garages, on a débloqué les 4 points de vue, Moi j'ai fait 300 a parcouru 7,41 km, bravo à vous Ah moi j'ai fait 4,5 km Un seul dépannage Zéro dépannage on okay. était parfait, bien joué oh, les gars. Un point de progression supplémentaire requis. Oh, Deux points de progression supplémentaire requis. Des nous. Oh